Le réveil a sonné, il est l'heure de se lever. mon cartable est prêt, les leçons je les connais, impatient de retrouver tous mes copains préférés. C'est la vie à l'école, on chante, on danse, on C'est la vie à l'école, on fait les fous, on rigole. Moi j'ai des crayons bidons, une trousse plein de trous.